Guys. Bonjour et bienvenue dans ce troisième adjuvant salut chica Attack. et aujourd'hui moi même skater boy euh, vais affronter la ouais ça c'est un nom qui pète la classe et tu es à ta 3ème 7e 7e 7e 7e 7e 7e 7e 7e ok. okay. okay. Ça va 8e 8e 8e 8e 8e 8e 8e on espère que la fin me sourira. On verra. Bien vu que j'adore les skates et faire des flips et plein de trucs comme ça, je vais lancer la pièce et voir qui va commencer, j'ai fait tomber la pièce, donc après ramassage de la pièce, relance les pièces. et pièce et c'est le côté des épées, donc c'est Naïf qui va commencer, bah tu peux poser deux pièces. Donc, deux pièges où tu veux, voilà, bien de mon côté, parfait, incroyable. Et ensuite, deux pièges pour moi, et on va aller du côté jaune. Je me plaît bien de ce côté. Original. Ouais, bah tu peux commencer ton déploiement. C'est mon À mon tour de me déployer. Ciao, ciao, je vais le mettre, bah pareil, en fait, je vais faire exactement le même déploiement. Je vais mettre mes deux gros sur le côté et mon plus ou moins support sur le côté, euh, au milieu, comme ça, ça va encadrer ma formation. Et puis c'est parti, euh, tu peux donc mélanger tes trois decks. Euh, après avoir bon, enfin une main extrêmement polyvalente et offensive, et ben on va pouvoir tirer nos cartes de challenge. Donc une carte de challenge qui va commencer par contrôler la zone de destruction. Comment mmh. dire que c'est un peu compliqué, euh, premier tour. Bah, moi je vais planer une carte, lancer deux. Ouais. Exactement. là, ou euh, j'utilise un, un, une énergie rouge pour mm -hmm. avancer les deux ok euh, ah ouais, direct dans la zone rouge. en bas, suis la mise ici plutôt, Voilà ça fait. et tu joues pas ton jeu. du coup non ok, donc, tout fini euh, donc pour moi, qu'est-ce que je vais en faire euh, je vais commencer avec cette carte, clairvoyance, qui permet à l'oraleil de se déplacer de 3. Donc, 1, 2, 3. Euh, allez, 3. Et de piocher une carte supplémentaire. Euh, et ensuite de plein 5. Donc de prévoir euh, jusqu'à 5 cartes euh, de ma main sur ma pioche. Et donc je vais euh, plein 4 cartes. On euh, défausse une. Et... Donc, ça c'était pour mon corps bleu. Et ensuite, je vais déplacer mes deux compagnons de deux. Hop, avec le rouge, je vais simplement déplacer les deux. Avec le jaune pour me déplacer aussi de deux avec Voilà, à toi, Donc là, on peut avancer exactement une carte challenge, un peck et donc, maintenant on a contrôlé la zone de destruction qui vaut une couronne, mais euh, vu que c'est pas mon tour, euh, peut-être pour le prochain tour si j'arrive à garder la, la position. Bien. Et un nouveau challenge qui est avoir au moins deux champions adjacents à la statue d'Ismael. pas la zone bleue, mais bien la statue Donc, normalement je m'inflige de dégâts. Le truc c'est que le rallye il y en a deux de de défense par contre euh, tu peux toujours te déplacer de 2 tans pour les prochains enfin les héros de ton côté en tout cas qui voudront côté euh, causer tes dégâts et ben je vais subir plus de dégâts pour le roule en tout cas sur ce coup. Okay. Du coup euh, j'utilise cette carte euh, qui fait que euh, j'ai avancé de 1 mm -hmm. de là à là okay. et euh, je peux échanger ma place avec un champion en ligne droite euh, à un hexagone de distance. Et puis, j'échange ma place avec ces personne. Ok, allez. Et j'utilise mon jeton jaune euh, pour avoir euh, deux déplacements. J'en utilise qu'un pour aller ici. En vrai, non, je vais dans le piège. Ah ouais Ouais. Ok. <rire> Aïe. Du coup, ouais, euh, ouais c'est ça. Hein. Je contrôle plus du tout la zone des destructions, c'est bien ce que je me disais. J'ai vu que ça se passait sous mon nez, mais j'ai pas calculé, donc l'objectif se remplit pas. Tu gagnes pas euh, en tout cas actuellement une couronne, c'est un trophée. Alors comme premier coup, bah, on, va, on va couper dans le vif. Hein. On va utiliser Xiao euh, pour son attaque euh, double strike, donc c'est une attaque qu'on peut faire adjacent, qui occasionne dash 2 donc elle fait deux dégâts, et elle est doublée. Donc euh... Donc voilà, vous voyez, je prends 4 de dommage directement. Est-ce que, est-ce que, par magie, je ne pas de battus. Euh, je vais utiliser mon corps jaune pour faire une attaque de corvache qui est euh, Leaping Strike. Euh, donc ça me permet d'avancer de 1. C'est parti, on avance de 1. Et ensuite de faire jump 2 pour occasionner une attaque adjacente à un ennemi. Donc 1, 2, je vais passer derrière toute la formation pour attaquer à 3 direct sur euh, Kilgora. Kilgora a hein, un mur, donc il va subir 2-2. De toute façon je pense que la zone rouge on va pas pouvoir la contrôler, on hein, s'est fait avoir tout ce coup. Donc on va se placer dans la zone jaune, on va essayer de prendre de la course. Et euh, plaine, donc en utilisant son énergie bleue, 2, euh, plaine, une carte. Début du euh, tour de Naël, le truc qui se passe qui va être un peu compliqué pour moi. L'objectif que, que la demoiselle disait bah, c'est de contrôler la zone de destruction. Là clairement elle la contrôle bien donc euh, bah, tu gagnes euh, deux trophées. Et toi tu préfères ces euh, trucs quoi. Ouais. Voilà. Je vais remballer mes trophées, j'ai compris. Euh, J'utilise euh, Blizzard sur euh, ce champion. Corvache euh, n'a pas d'armure, mais ça tombe mal, j'ai une petite traction. Pas de piquer des hannetons. Déjà, ça me rajoute deux d'armes. Déjà, l'attaque de deux, c'est réglé. Et aussi, si euh, l'ennemi est mal en point, en gros, je retire tous les autres effets euh, sur la carte. Là, le problème de ton attaque, c'est que dans tous les cas, si tu ne causes pas de dégâts, laisser ça qui ne hein. J'utilise euh, cette carte-là, toujours sur les mêmes ennemis. Push. Euh, ouais, il prend 2 de dégâts et il push 2, sachant que ouais. euh, du coup il se prend 3 de dégâts parce qu'il y a une casse qui ne peut pas push. Ouais, en gros ce qui se passe c'est qu'il est push de 1 et il est push de 2. Donc il prend un dommage par un obstacle extérieur. Donc je prends 2 plus, l'obstacle ça, de Donc par là je suis considéré comme euh, malheureux. Euh, J'utilise mon jeton. Ok. Oui. Euh, ouais. J'avance de 1, ici, on prend euh, 2 de dégâts ouais. et je me heal de 1. Alors, début de mon tour, euh, je vais attaquer avec le J'utilise J'utilise nature-trouette, right. donc me déplacer d'une case et ensuite de taper, donc à trois de distance de taper Gwaiin pour euh, aller jusqu'à 3 de dommages qui ignore la défense de l'ennemi. et tu subis 3 de dommages sans armure tu es plus ou moins ce qu'on peut appeler hors de combat ou morte tu choisis le terme et donc est euh, passe au niveau donc, euh, bah voilà c'est quand même quelque chose que tu as mais c'est quand même bien Tu peux devenir aussi ça, c'est ce Ah non vois. Ah j'avoue, allez Merci bien Bon, allez, euh, une capsule. Du coup, avec mon, ma dernière énergie jaune, et eh bien, on va déplacer Corvache. Corvache qui est un peu mal en fond, et faire blocus sur le rallye, très bien. Donc, euh, nouveau tour, euh, tac, on déplace la carte challenge existante, et on en remet une. Et donc comme nouveau challenge, ah. on va avoir deux champions adjacents à la statue de Règle. Mais, euh, utiliser un jeton rouge pour avoir... Du coup, un déplacement qui me permet d'aller ici. Mmh. Euh, du coup, j'utilise aussi la capacité où je vais faire un, pour faire un dégât à euh, ouais, Ok, alors du coup, j'utilise cette carte qui fait que euh, je peux me déplacer de deux. Donc, je me déplace ici. Ok. Euh, ensuite, je peux euh, attaquer un champion qui a deux cases ou trois en ligne de droite de moi. Donc, euh, le relais. Ouais. Je lui fais trois dégâts, sachant champion a deux d'armure. Elle prend un dégât. Et euh, l'effet euh, secondaire c'est que si je mets une blessure à quelqu'un, euh, un des champions qui est euh, adjacent euh, de moins à moins de 2 exéco de la cible euh, se prend aussi également de, de dégâts. Du coup j'utilise cette carte qui fait que je peux avoir euh, deux déplacements ou moins. <rire> euh, j'utilise donc ce champion enfin sur ce jeu du coup je me déplace de 1 si je vais donc lancer un allié je le lance ici je euh, okay. dépose ma carte je retourne euh, mon jeton et j'ai fini donc pour commencer on va se déplacer 1. très bien plane, une carte on va mettre ça en réserve donc je vais jouer mon corps jaune pour utiliser la compétence de Ley, euh, within pass donc me déplacer de 2 1, 2 et de pouvoir cibler un ennemi à deux distances, donc Wayen, et de pouvoir échanger les deux positions, euh, donc de l'oreille et de Wayne. Donc hop, toi, ça va juste à côté de Parvache, on va venir. Pendant cet échange, Wayen prend deux dommages. Oh mon dieu, je fais une réaction. Ah non Ah là là J'ai plus de bouclier, et si euh, ton attaque était à distance, donc que j'étais pas collé à, à ton champion, euh, je. J'ai pris de. Ok, joli. Euh, okay. <rire> J'ai pas vu bien celui-là. Très bien. Bon, bah, pour finir mon tour, utiliser la carte magique. Chop Le corvache. Qui, euh, qui est, je pense, très apprécié. Qui, en euh, gros, fait euh, une attaque circulaire. Donc, sur toutes les cases autour de corvache. Mais, euh, par contre, par euh, target, mon attaque gagne deux d'attaque en plus. Donc là, quand il y a deux ennemis, les deux ennemis vont prendre jusqu'à 4 de dommages. Je ne peux pas le bloquer. Ah mince alors Eh bien, ça fera 3 de dommages sur le petit du coup, qui a quand même un armure. Et 4 sur le voyage. Donc, nouveau tour, euh, avec bah, mon bah, classique oui. en fait, hein, on va juste avancer les challenges. Donc, Et le nouveau challenge, avoir un champion adjacent à chaque statue. Je viens de me rendre compte, mais bon, je, je, je débute toujours. Mais le relay euh, en passant niveau 2, peut tirer deux de cartes supplémentaires pendant euh, la, la phase de tirage de, de cartes. J'utilise un jeton bleu pour faire un déplacement de 2. Ouais. Et je vais ici. J'utilise cette carte, du coup, je peux attaquer entre 3 et 5 de distance, du coup j'attaque ce champion-là, je suis bien à 3. Mm -hmm. euh, ça fait un. Euh, je lui fais 3 de damage, sachant qu'il a 0 d'armure. Oui. Voilà, et je lui fais un push, du coup il recule de 1. Ah, il y a des chances que je me prenne le pied, je fais bien mal. Ok, ça va. Une blessure. Ça fait quand même pas de blessure, vraiment. Du coup là, c'est la fin de mon tour. On va jouer cette carte euh, pour pouvoir. Euh, jump 3 avec. Tout de charme, un de trois, attaque juste ici, voilà ça passe. Et euh, du coup, faire une attaque adjacente à Guayenne de 1 de dommage et en plus occasionner un push. Donc tu n'as pas d'armée donc tu subis 1. Hein. Et je peux pas push. Et tu peux pas push, donc oui, tu, tu subit 2. Et euh, c'est la mort de Gwen. Et donc c'est deuxième, deuxième sortie de temps pour Gwen. Donc. Hop, touche passe en expérimenté et on continue à avoir ses blessures. Mais maintenant, euh, les ennemis adjacents euh, adjacent, perdent euh, un d'armure. Et, euh, et évidemment, ça gagne euh, un, un magnifique trophée pour l'élimination de voyage. Ensuite, je vais utiliser mon déplacement le, si on peut dire. Allez, tenter le tout pour le tout, j'ai envie de dire, à, de reculer avec touche aller dans le piège. Je une immobilisation, c'est très bien pour moi, donc je subis absolument pas de dégâts, mais euh, bon, Chao sera juste bloqué pour ses placements, vu qu'il se déplace devant ses bon. Et pleine euh, oui, une carte. Pour finir, voilà, tout simplement déplacer avec le déplacement, encore une fois avec le pour se placer ici et taper euh, De Grun, défaut sa mort. Et on a avancé de challenge avoir deux champions sur des du coup moi je vais utiliser cette carte euh, déjà avec un déplacement pour pouvoir sortir du spawn ouais. je vais aller ici ensuite je vais taper le relay euh, j'ai deux dégâts sachant que du coup elle a deux de bouclier, elle ne prend rien ouais. par contre mon effet c'est que euh, maintenant que je l'ai tapé les champions ils mmh. ont plus de elle. je vais utiliser cette carte. Euh, je peux me déplacer de 2 Ici. Mmh. Je suis adjacent à elle, je peux donc euh, la taper de 2 avec un bonus de plus de. Elle prend donc 2 dégâts. Mmh. Et c'est le complexe. Bon. Alors elle est hors de combat, je peux pas réagir beaucoup le, le passif de la carte, c'est que. Euh, si je touche en gros, chacun de tes autres champions prend euh, un dégât. Et du coup, je level up sur euh, du grune. De grune. Ah, aïe aïe aïe. Il me reste souvent qu'un jeton jaune, je peux utiliser avec cette attaque. Je peux me déplacer de oh. deux. Je peux, euh, je peux euh, attaquer tous les gens qui sont proches de moi sur euh, tous les examens qui me touchent. C'est ça. Euh, donc, ton champion prend deux dégâts à part si t'as une réac. Euh, non, j'ai pas d'action. Et j'ai encore moins d'armure. Donc, là, je et décédé. Et, et donc, je ouais. de 1 aussi, du coup. Donc, quel ce que tu vache Eh bien, et ouais. Je... Ouais. Ouais. plus que 1 et tu gagnes. Alors, j'utilise <rire> ma carte euh, rouge pour euh, Tsuchao et hop, j'utilise notre petit corps qui fait que je peux me déplacer de deux. deux zones. Une, deux, bonjour à tous. Et faire un petit. faire des dommages jusqu'à ce que euh, mes ennemis soient. morts euh, Non, pas de la mort. Et ensuite, eh bien. Euh, on va faire revenir nos petits potes. On va utiliser cette carte pour le relais. de pouvoir déjà se déplacer 3 et c'est quand même sympa. Donc 1, 2, 3. Ici. Et ensuite, euh, de discard, donc, autant de cartes que je veux jusqu'à 4. Et. Euh, du coup, de pouvoir me guider sur le nombre de cartes que je dépose. Donc, trois cartes pour euh, guider notre petit ami euh, Toucha, qui est okay, un peu mal en point. Je vais utiliser mon déplacement bleu pour... Pleine. Aucune carte, car je n'ai plus de cartes donc tant pis. Euh, mais au moins, j'ai pu euh, remettre le relais euh, dans la mêlée, mais... dans la baston. Donc, un montant, Sushao, je m'écorde et je reprends une autre. Début du nouveau tour. Moi cette carte -là, je dis cette carte-là peux me déplacer de 2 avec ce champion-là, mais je peux perdre 2 de damage à des champions qui sont proches de moi. Ce champion il prend 2 euh, de dégâts si je n'ai pas de réaction. Et dans tous les cas euh, mes alliés gagnent plus de sur leurs attaques sur euh, toutes les. Ok, et eh ben je vais contrer ta carte avec une carte de cordache qui permet de rajouter deux d'armure à mes alliés donc ça va être évidemment tout cher qui bloque cette attaque et en plus de ça si l'attaquant est au portes de la mort mal en point et bien ça annule tous les effets de la carte suivant donc ça ne donne même pas de passif à tes alliés d'accord c'était cool ça, <rire> <'est pas> ça. <rire> juste fait ah, non. Y a juste rien euh, j'utilise mmh. cette carte mmh. euh, qui fait euh, un damage et un push 2 sur ce champ donc bah ok ça marche je me pousse de 2 ok donc je subis 1, hop. Et je suis Stun, ce qui veut dire que je dois défausser une carte correspondant à ce personnage. Ça sera cette carte. Et j'avance ici, du coup, et j'ai fini. Bon, pour début de mon tour, j'ai eu lieu plus que deux énergies, Euh, je vais utiliser cette carte avec le qui me permet de me déplacer de 1, de cibler un ennemi de 3 ou 4, et de faire 3 de dommages. Donc, je me déplace de 1. Euh, hop, une pierre dans le piège. Ok, une immobilisation. C'est exactement ce qu'il me faut. Et de taper jusqu'à 3, donc un ennemi qui est à distance de 3. Donc je vais taper de Groon. Et euh, c'est très bien sur cette attaque. Ce qui fait plaisir, c'est que cette attaque ignore la défense. Donc tu vas prendre 3 dommages gratuits, sauf si tu peux bloquer ça. Donc, euh, eh bien, il va quand même prendre euh, deux dommages. Comme dernier coup, je vais jouer le euh, leaping strike de Kardash. Et essayer d'aller euh, le baston, mais ça c'était un trop compliqué. Euh, un déplacement, comme il est écrit sur la carte, et jump 2. 1, 2. Donc je vais me placer ici. Et finir mon tour. Comment dire que euh, c'est une défaite, car on avance les cartes. Euh, au moins deux champions adjacents à voilà, la statue de euh, Ragrim. On qui remporte Pause. une cassure <rire> et qui avait encore parti. <rire> J'ai perdu J'ai perdu c'était C'est possible Triste de vie, vous êtes triste, euh, chez vous. Êtes riche, les méchants ne gagnent pas de tour. Euh, et donc voilà, c'était magnifique. Euh, euh, petit, petit, troisième match. Euh, du euh, Mortal Mythic Attack enfin que ça vous a plu et puis